Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que j'aime énormément, ce sont les 4 niveaux d'apprentissage pour parler anglais rapidement, facilement et surtout en respectant vos « Mécanisme naturel d'apprentissage euh, ». Vous allez voir pourquoi vous bloquez en anglais, pourquoi certains abandonnent, pourquoi certains arrivent à passer cette, cette im impression de ne jamais progresser, de stagner. Ceux qui se disent « C'est trop dur pour moi, j'y arriverai jamais ». Vous allez voir que avec ces quatre niveaux d'apprentissage, vous allez pouvoir passer cette, pa cette phase euh, facilement et que c'est possible pour tout le monde de parler anglais. Et en plus, en six mois, c'est totalement possible avant de parler de ces quatre niveaux d'apprentissage, eh bien, annonce officielle aujourd'hui, j'ai bugué là, annonce officielle aujourd'hui, les inscriptions sont ouvertes officiellement depuis aujourd'hui pour la One Week, notre événement unique en France qui allie Coaching d'anglais et développement personnel, ça va être une fête de dingue, on aurait pu l'appeler la Marafest en fait, euh, où on va fest, pas fest, où on va accueillir des experts euh, dans des domaines euh, de dev perso, on va allier euh, l'apprentissage, la mémorisation, on va vous faire pratiquer, On va, bref, ça va être une grosse fête. Euh, donc si vous n'êtes pas encore inscrit, on vous met les liens juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir le faire. On a hâte de vous retrouver en live. Et, euh, et donc c'est parti directement pour le sujet du jour. Donc les quatre niveaux d'apprentissage, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre. De toute façon, tout ce que je vous partage, c'est à chaque fois, je me dis « Mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école ?» Bref, c'est quelque chose qu'on devrait savoir à chaque fois qu'on apprend quelque chose, donc tous les jours en fait, euh, avant de maîtriser une compétence, avant de, euh, ouais, de maîtriser une, une compétence, comme parler anglais par exemple, eh bien on va passer par quatre phases, par différents niveaux de conscience, euh, de conscience de soi, et c'est souvent cette conscience de soi qui nous met des bâtons dans les roues, qui fait que nous ne euh, nous n'avançons pas et qu'on abandonne. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence par Martin Broadwell, qui est formateur en gestion en 1969. Et euh, voici les quatre niveaux qui nous présentent. Le premier, c'est euh, le niveau de l'incompétence inconsciente. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut tout simplement dire qu'en fait, vu qu'on n'a jamais euh, pratiqué euh, cette, euh, cette activité, cette compétence, bien, on ne se rend pas compte qu'on est nul, pour prendre le mot nul, si je peux me permettre. Qu'on, qu'on, qu'on, qu'on, je vais y arriver qu'on n'a jamais pratiqué et on a l'impression d'être meilleur que ce qu'on se croit. Par exemple, on n'a jamais conduit une voiture, Et bien, on voit les autres conduire, on voit la facilité avec laquelle ils conduisent, on se dit, oui, ben, c'est pas bien compliqué, ils tournent le volant, ils changent de vitesse, ça va. Mais le jour où vous commencez, et donc ça c'est la deuxième étape et j'y viens juste après, le jour où vous allez commencer à pratiquer, ça va être une autre histoire. Mais du coup, dans ce secteur de incompétence, euh, dans cette phase d'incompétence inconsciente, il y a également l'effet euh, Dunning-Kruger qui est un biais intellectuel qui pousse en fait les personnes, donc incompétentes, qui n'ont pas encore appris, à surestimer leurs capacités et c'est ce qui les empêche de se rendre compte de leurs erreurs pour justement progresser, et ont du mal à accepter en fait que quelqu'un vienne leur dire « bah non, tu devrais faire plutôt comme ça, etc. Et » Voilà, c'est une phase, c'est en gros la phase « je ne sais pas que je ne sais pas ». Ensuite, pour passer à la deuxième étape donc qui s'appelle l'incompétence consciente, donc là, généralement c'est là où ça pique un peu, vous passez dans une phase où vous vous rendez compte en fait que, bah non, vous n'êtes pas aussi compétent que vous le pensiez, c'est généralement la prise de conscience, c'est le choc et c'est là où beaucoup de personnes vont abandonner en se disant « Ah ouais mais en fait c'est pas fait pour moi, moi je suis nulle, j'arrête ». Alors que non, en fait, quand vous connaissez les deux prochaines phases euh, par lesquelles tout le monde passe, tout être humain passe, vous n'êtes pas nul. Comme je dis tout le temps, personne n'est nul. Mais euh, vous êtes débutant si vous pensez que vous êtes nul. C'est juste que vous êtes encore à la deuxième phase. Et donc, maintenant, la troisième phase, c'est la compétence consciente. Et là, ça veut dire qu'en fait, votre compétence, vous êtes conscient que vous commencez à acquérir cette compétence de par la pratique, la répétition, ça me rappelle quelque chose que je vous répète d'ailleurs tout le temps. Euh, ça vous permet d'évoluer, de euh, vous améliorer. C'est pas totalement naturel, c'est pas totalement instinctif, c'est pas parfait. Mais vous sentez que vous avancez. Vous, vous savez que vous mettez en pratique et euh, vous voyez des résultats. Euh, et c'est également relatif au, trois, au cycle, à la troisième étape du cycle émotionnel du changement dont je vous parlerai dans une prochaine euh, vidéo euh, et ensuite à force de pratiquer si vous n'abandonnez pas vous allez arriver à la quatrième phase qui est la phase de compétence inconsciente inconsciente euh, qui est une phase où là vous êtes totalement compétent dans cette discipline euh, mais vous n'en avez même plus conscience c'est à dire que vous êtes dans un processus automatique vous n'avez vous n'avez pas besoin de faire des efforts pourquoi Parce qu'en fait, vous avez créé de nouveaux chemins neuronaux. Il revient encore celui-ci, notre cerveau. Vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Donc par exemple, avec la conduite, aujourd'hui, vous ne réfléchissez même plus à passer vos vitesses. Vous voulez passer, tac, tac, tac, hop, vous Vous regardez les oiseaux par la fenêtre, vous mettez le poste de radio. Et en anglais, c'est exactement la même chose. C'est que la première étape, on n'a jamais parlé, on se dit « Oui, bah, c'est pas compliqué. » Le jour où tu te retrouves face à un natif, euh, ok ça bloque, j'ai un mémoire la mâchoire, et la mémoire peut-être euh, bloquée, je ne sais pas pourquoi ça, ça sort je suis nulle, j'y arrive jamais et ensuite ceux qui mettent en pratique, et eh bien justement tout ce que je vous euh, donne dans la conférence parler anglais en six mois et pas en dix ans, et eh bien vous arrivez dans la troisième phase, d'ailleurs pour voir cette conférence je vous mets le lien juste en dessous, en description, juste ici et euh, eh bien vous commencez à en mettre en pratique tout ça et vous voyez que vous évoluez, c'est pas naturel, c'est pas c'est pas... Parfait, mais euh, jusqu'au point où vous allez, vous allez pratiquer, pratiquer, eh bien vous arriverez à la quatrième phase. Et vraiment, ayez ces quatre phases euh, en tête euh, pour, euh, pour n'importe quelle discipline finalement. Euh, ça vous permettra de dédramatiser, de ne pas vous dire que vous êtes nul parce que c'est pas le cas, mais simplement vous dire je ne suis simplement pas encore dans la troisième phase. Donc vraiment, euh, j'avais déjà conscience des différentes phases de l'apprentissage, mais le fait de me les rappeler, de les relire, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Il y a certaines choses sur lesquelles je bloquais, et je me dis ok, c'est bon, j'ai compris, je vais tout faire pour passer dans la troisième, puis dans la quatrième phase, euh, pour avancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager si c'est le cas, à me mettre un petit commentaire... Euh, Juste en dessous de cette vidéo, ça me fait toujours plaisir de, de lire vos petits mots et eh bien, on se retrouve pour ceux qui seront inscrits à la One Week, euh, l'événement inédit en France qui est lié e coaching d'anglais et développement personnel pour débloquer votre mâchoire, oser parler et savoir comment parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Ciao.